Allez, un petit tour sur l'ostéo parce que là, je ressemble à un sac d'os. Je ne ressemble à rien. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Les vidéos sont derniers, ces derniers temps sont plutôt courtes. Parce que euh, je roule très peu et je continue de condenser euh, une semaine de moto par vidéo. Or, euh, en ce moment, je roule qu'une fois par semaine, donc ça fait très peu de rush. Euh, mais voilà, bientôt la fin des congés, je vais reprendre le taf, donc on va reprendre les vidéos un peu euh, format habituel. Je suis à la bourre comme d'hab. J'arrive à 500 mètres de l'ostéo, je suis à la bourre. C'est hab habitué, abusé. Oh non, rien, feu là. Pff. vu mon gars c'était à moi bon ben voilà là maintenant que je suis révisé comme un coucou on va aller au travail chercher les chèques vacances puisque c'est une belle invention mais il faut les avoir en main pour que ce soit vraiment utile n'est-ce pas là on est dans le coin de la fac de Nanterre l'université de Nanterre pour ceux que pour ce que ça cause mais 68 et compagnie les babos qu'on fait des sittings pour changer le cours des choses et qu'on réussit bah c'est là que ça a commencé ça c'est tout ce bâtiment là, là moi j'y suis pas allé dans cette fac mais là dedans doit y avoir des mélanges entre cité et U et bâtiments de cours et tout ça c'est la cité U je crois Je vois ou pas chef non mais y'a des histoires mon pote. sans déconner ah bah enfin, il paraît interminable ce tunnel je le connais hein, mais vache qu'est ce qu'il est long on reste dans ta file merci deux fils d'un coup ici, c'est monstrueux c'est hyper dangereux c'est pas plus autorisé qu'avant les gars le virage ici faut le savoir ça bon, la théorie veut qu'un 29 juillet à 16h le périph' soit praticable vérifions cela en même temps je te dis ça en face c'est bouché déjà le mec est observateur. <t 'en> Ouah wow, putain. Carri fait praticable, mais pas moins dangereux, ça, c'est une certitude. Sacha <t 'en> <t 'en> eu d'ici. Il y avait deux énormes trous à la base, et à force de les rafistoler n'importe comment, ça devient des trous. <rires> des tremplins, c'est absolument... Contre-productif, merci mon pote, mets pas dans la barrière non plus, c'est gentil, mais... Reste en vie. Bon ça va. Dans notre sens à nous, il y avait des gens sans y avoir trop de monde. Ça se tient. Le périph' le plus agréable en juillet-août. Non, je prends pas le risque. Je voulais passer à gauche. Sous prétexte que c'est les vacances et qu'il y aura sûrement personne, mais à chaque fois que je me fais cette réflexion, c'est l'inverse. Remplin, deuxième petit tremplin oh bah j'aurais pu y avait vraiment personne cela dit, on a eu du verre tout le long donc c'est kiff kiff bon, pour rentrer on a le choix entre le périph ou le coeur de paris, la tour Eiffel tout ça je me tâte ça va être méga bouché dans paris 18h, ouais, je prends le périph' hein. allez périph' dites moi d'ailleurs je vais mettre un petit sondage sur la page <rire> sur la page, sur la chaîne, sur la page aussi d'ailleurs Facebook pourquoi pas c'est vrai que j'en parle jamais mais j'ai Facebook et Instagram vous pouvez me rejoindre Radio La Noire je vais être de plus en plus actif, hein. je découvre un peu mais euh, dites moi si vous voulez que je rentre euh, plutôt par le cœur de Paris ou par le périph' Voilà. je vais me plier à vos exigences toujours plaisir les mecs bien réveillés au volant oh j'ai cru que je me prenais lui le téléphone, grand classique j'ai faire des courses en plus oh la flemme, on a rien à becter ce soir moins que j'ai rien à bec je suis pas sympa alors faut que je prenne à Et eh ben on a fait un choix pas mauvais. Dis donc, le périph' était bouché de dans ce sens-là à l'allée, Il est dans l'autoretour. Le cul bordé de nouilles. Merci bien ma bonne dame, elle nous a repéré depuis un moment. Ah merci Vas-y chef avance, tranquille. C'est merde. Ils sont gentils les parisiens l'été, ils sont détendus pas regarder les plaques ça se trouve c'était pas des parisiens waouh waouh waouh waouh ce problème quand on fait de l'interfile sur deux fois deux voies différentes c'est que les mecs qui font un choix de se coller d'un côté pour laisser passer l'un ben ils baisent un peu l'autre c'est pas eux euh... c'est pas eux, les fautifs c'est nous enfin en l'occurrence c'est mes amis de droite là de droite à droite merci bien Fouhou. C'est une chaleur euh, sèche, dure, pas de pas de vent, mais pourtant il y a pas de soleil, enfin il est caché, quoi, c'est terrible. Ça va mieux quand tu roules. Hein. Ça souffle un peu. Ça fait du ging. Pop -op. hop. là. Oh, il pue lui. Il peut à mort, wow. mon gars Rav4 là. Ravage plutôt. Alza c'est un bus qui fait de la farine préparation de gâteau wow. sauvage là, Audi, là, sauvage il y a deux voies quand même ici les amis hein, donc euh, tout le monde s'entasse sur une mais c'est pas fou allez merci On est rendu là comme des circassiens hein, c'est un numéro d'équilibré cette histoire. Il y a une chance sur deux que le sac fonde sur le moteur chaud en plus. <rire> Je crois que j'ai mis du bon côté, ouais. On va voir. On s'en remet au dieu de la débrouille, Angelo comme on l'appelle. Angelo la débrouille. J'ai confiance en nous. Celle-là elle est belle. Bon bah écoutez, ça l'aura fait. Je vous laisse là. Rendez-vous la semaine prochaine pour le test du Suzuki GSX S1000 GT. Et puis euh... bah après, c'est les vidéos normales qui reprendront parce que je serai rentré de vacances. Voilà, donc bonne semaine à dimanche. Bonnes vacances si vous voulez. Bonne soirée, bon matin selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis euh, à très vite pour la prochaine. Tchuss.